Asslem, je suis Ben Sadrine, c'est une euh, Liu qui a eu une formation de 10 jours, euh, le groupe Adbenzo, une formation en digital marketing full stack, euh, que j'ai effectué moi-même avec euh, Abdelkrim Ben Abdallah, avec Mehé Hamemi, avec Montassar Hasgi pour euh, tout ce qui est euh, intégration web, Mehé pour le référencement, euh, Kelly Mouena pour tout ce qui est community management, digital marketing, euh, euh, email marketing. Euh, Facebook Ads ou, euh, ou euh, tout ce qui est Agency Life en général, euh, je suis très contente parce que ces dix jours mané, se sont vraiment très bien passés pour une expérience mané, réussie à refaire. Euh, je tiens aussi à remercier le, le, le Business Hotel et, qui nous a accueillis pendant ces dix jours. Euh, où, où, euh, euh, c'était excellent pour le repas, pour le, le, le, la salle, pour l'ambiance, euh, etc. Euh, je tiens aussi euh, à remercier toute l'équipe qui était là, qui était attentionnée, Maroumi, curieuse et à qui je souhaite une très, très, très, très bonne chance pour l'expérience GMT. Bon courage à toutes et à tous. Et euh, à très bientôt, Inch'Allah, pour l'accompagnement.